Lundi, mardi et mercredi AM pour le Québec et lundi après 15h, mardi et mercredi pour l'Europe. La Lune sera dans la Vierge, votre deuxième maison, faisant des trigones avec Jupiter, Saturne, Pluton et votre gouverneur le Soleil dans votre sixième maison. Très belles énergies pour avancer dans vos projets ou dans vos tâches quotidiennes. Des revenus additionnels pourraient vous être offerts, soit à travers des heures supplémentaires ou des ventes additionnelles et par conséquent des bonus supplémentaires. Vous aurez une belle vitalité intellectuelle et une réflexion rapide et beaucoup d'interactions et de communication avec les autres. Donc des énergies très propices pour les réunions et les négociations. Vos pensées, vos pensées seront claires et vous les exprimerez avec beaucoup d'aisance. Mercredi PM, jeudi et vendredi AM pour le Québec et jeudi et vendredi pour l'Europe, la lune sera dans votre troisième maison, dans la balance. Vous vous exprimerez avec brio à tous les niveaux, que ce soit verbalement ou par écrit. Et vos communications comprendront beaucoup d'empathie, sauf quand cela concerne vos propres sentiments, vous aurez beaucoup de difficultés à les exprimer. Et c'est correct, suivez votre intuition, elle vous guidera dans la bonne direction. Vendredi PM, samedi dimanche pour le Québec et samedi et dimanche pour l'Europe, la Lune sera dans le Scorpion. Votre quatrième maison, vous pourriez être appelé à jouer le rôle d'un médiateur pour des membres de votre famille ou bien vos enfants ou vos parents. Une fin de semaine qui serait plutôt orientée vers vos préoccupations familiales. Des sautes d'humeur pourraient avoir lieu et votre patience serait testée plusieurs fois. Patientez, les prochaines journées seront beaucoup plus plaisantes.